Et salut tout le monde, c'est Shirel, on se retrouve donc aujourd'hui euh, sur la mise à jour de Medieval Dynasty qui a été fait hier le 16 avril 2021. Donc comme vous le pou pouvez le voir, je suis sur Steam et on est donc passé à la version... 0.500 en test branche. Alors vous avez été certains à me poser des questions sur des bugs que vous avez, que vous rencontrez du fait que euh, vous jouez en mode normal. Alors euh, pourquoi j'affiche Steam Simplement pour montrer à ces personnes-là qui m'ont posé la question euh, qu'il est bien stipulé euh, qu'il y a deux façons de jouer à Medieval Dynasty. Soit vous jouez en mode normal, c'est-à-dire vous ne jouez pas en bêta branche test public et euh, vous aurez des problèmes avec les mages ce qui peut entraîner des bugs. C'est pour ça que les développeurs à chaque fois dans les mises à jour de Steam, vous conseillent de jouer en bêta, test, branche. Alors j'ai eu des retours comme quoi Les gens pensaient que la bêta bêta ça voulait dire ben, test, oui, là je suis d'accord. Mais après ils pensaient qu'il euh, fallait que les joueurs remontent, euh, c'était se s'engager, en tant que joueur, à euh, bah faire remonter aux développeurs, etc, etc, les choses. Ça, euh, de toute façon, toutes les bêtas, euh, le but des bêtas, c'est quoi C'est euh, que des joueurs, et je vous l'avais déjà expliqué, vous prenez un jeu qui est en bêta, c'est un jeu qui n'est pas finalisé. Le jeu n'étant pas finalisé, il est en test, comme ça le dit, que ce soit en anglais, en chinois ou autre, test, ça reste un test. Pourquoi un test Tout simplement justement pour que les joueurs, vous, moi, euh, on fasse remonter les bugs que l'on rencontre dans le jeu. Pourquoi Parce que chaque joueur n'a pas les mêmes bugs. Vous, vous allez rencontrer tel bug. Il euh, y a des bugs qui sont généraux il y en a d'autres qui sont euh, particuliers à certains joueurs. Il y a des bugs que certains joueurs vont rencontrer que vous, vous n'aurez pas. Vous aurez des bugs que d'autres joueurs... Non pas. Donc, c'est très important pour l'évolution du jeu de faire remonter, ça prend deux secondes, que ce soit via le Discord, via Steam, via euh, la chaîne YouTube de Toplease, de faire remonter aux oreilles des développeurs les bugs que vous rencontrez. Ça peut non seulement aider les autres joueurs, mais ça aide énormément les développeurs dans le sens où eux, S'ils n'ont pas ce bug, ils ne peuvent pas le deviner. Donc, il est important quand même de faire remonter aux oreilles des développeurs afin que ce soit corrigé et qu'il n'y ait pas de problème dans le jeu, euh, ben, les bugs que vous rencontrez. Sinon, qu'est-ce qui se passe ben, Après, ils passent en accès anticipé. Après, ils passent en finalisé. Et s'ils passent en finalisé sans une re les remontées des bugs rencontrés par les joueurs, ben, on se retrouve avec un jeu finalisé, rempli de bugs. Et quand il est finalisé, il est très très dur de revenir en arrière pour les développeurs, voilà. Donc, euh, je pense avoir répondu à cette question. Donc là, une fois de plus, les développeurs le signalent. Ils avaient dit que bientôt la bêta euh, branche serait stoppée, que ça serait, que ça passerait en accès anticipé. Pour le moment. On est toujours en test-branche, donc il vous demande bien, et c'est dit, ici, je vous le montre une nouvelle fois à l'écran, de, euh, ça n'abîmera pas vos sauvegardes si vous êtes en normal et que vous voulez vous mettre dans la bêta pour être sûr d'avoir les matchs qui s'appliquent correctement et qui s'appliquent tout court, euh, et ne pas avoir de bugs qui vont, euh, dans des parties avancées, ben, euh, mettre peut-être votre jeu en vrac. Ben, tout simplement, il suffit d'aller sur votre bibliothèque où vous avez Médiéval, comme là par exemple, moi, euh, vous mettez ici en bêta, ensuite vous sélectionnez ici dans l'onglet public bêta public test branche et ici dans le code euh, vous rentrez 3V491VMA majuscule V majuscule Z a, minu, majuscule pardon N minuscule VP minuscule 3 vous le rentrez et vous, euh, vous, vous vous checkez le code et vous serez en bêta branche publique, bêta, euh, etc. C'est vrai que euh, c'est une bêta, il ne faut pas l'oublier. Une bêta, c'est un jeu en cours de développement, des ajouts sont faits régulièrement. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus que les devs en fassent tous les 4 matins parce qu'on a déjà du mal avec celle de, de mars. Il y a énormément de questions qui reviennent... À, euh, par rapport à la mage, de, aux, aux 3 mages, ou 4 matches qu'il y a eu en mars Vous avez la vidéo euh, où je vous l'ai traduite sur, euh, sur la chaîne YouTube Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil Donc euh, voilà, il ne faut pas non plus que les devs fassent trop de changements dans le jeu d'un seul coup Ou alors, euh, moi comme je le conseille, c'est un conseil après vous, vous faites comme vous voulez C'est un jeu qui est euh, à la base un jeu de gestion Où ils ont euh, rajouté un côté RPG avec les quêtes que l'on a à faire euh, ce que je voulais dire c'est que tout simplement de recommencer ce jeu n'est pas vraiment gênant dans le sens où quand vous avez une partie avancée avec tous les ajouts qu'il y a eu euh, vous recommencez votre une partie tout en gardant votre ancienne partie hein, vous avez la possibilité de faire plusieurs parties hein, dans euh, dans votre jeu euh, vous avez pu le voir et maintenant en plus vous pouvez les renommer donc vous n'aurez pas de, de problème pour les retrouver donc vous Essayez de recommencer pour ceux qui ont une partie avancée et qui me posent des questions sur la chaîne. Essayez de recommencer une partie de zéro tout en continuant si vous avez envie votre partie avancée. Et vous allez voir que vous allez redécouvrir le jeu. Pourquoi Parce qu'il y a eu énormément de changements. Dans le jeu pour les parties avancées, si vous recommencez de début, vous allez avoir des quêtes que vous n'avez jamais eues, vous allez avoir des dialogues que vous n'avez jamais eues, euh, vous avez l'histoire qui a changé, euh, vous avez énormément de choses qui ont changé, donc vous allez redécouvrir le jeu, donc c'est pas vraiment gênant de recommencer une partie de zéro, et c'est d'ailleurs très conseillé euh, quand on va sur le Discord euh, de Topliz, c'est d'ailleurs très conseillé par les développeurs. Mais après, c'est à vous de voir. C'est un jeu qui est quand même agréable. Et euh, quand on recommence un jeu et qu'on a l'impression de ne pas le connaître, enfin d'avoir de, de nouvelles choses, ah bêta ben, ça, je ne l'ai pas eu, ça, je ne l'ai pas eu, ben, c'est quand même assez agréable. Et puis, ce n'est pas un jeu redondant à, à recommencer. Quoi. Voilà, donc euh, à vous de voir après. Mais si vous avez des bugs, passez en public bêta, que vous soyez en, en partie avancée ou pas. C'est le meilleur moyen de ne pas rencontrer les bugs euh, que vous avez dans vos parties. Donc au niveau de la mise à jour qui a, qui a été faite le 16 avril euh, 2021, c'est-à-dire hier, on est 17 aujourd'hui. Euh, je vais à peu près vous dire euh, ce qui a été ajouté. Alors il y a des nouveaux sons qui ont été ajoutés, etc. Mais ce n'est pas vraiment le plus important. Ce qui est le plus important, c'est situé euh, d'ici à ici à peu près. Hein. Bon, il y a certains trucs là euh, qui ne sont pas pour moi à développer euh, comme quoi, euh, voilà, les PNJ ont une nouvelle façon de se déplacer dans la taverne, etc. Pour moi, ça n'a pas énormément d'importance. Ça, les sons, ça n'en a pas euh, pour, les, pour les pièges de... Il y a des nouveaux sons pour les pièges de lapins. Bon, personnellement, quand ils s'ouvrent et quand ils se ferment, c'est la première ligne ici. Nouveau sons pour les, les, euh, les pièges pour les lapins, quand ils s'ouvrent et quand ils se ferment. Voilà, moi, les sons, je n'y porte guère d'importance. Euh, J'avais juste relevé la dernière, la dernière mage. Que les PNJ maintenant avaient des tenues qui changeaient quand ils allaient travailler euh, Voilà. ça par contre ça me paraissait intéressant à le relever donc on va parler de la de, des ajouts qu'il y a eu euh, hier donc un ajout important vous avez de nouveaux minerais qui font leur apparition au niveau des grottes ce sont les minerais de cuivre et les minés, minéraux d'étain le minerai d'étain pas minéraux c'est pas français il y en a plusieurs il n'y en a qu'un seul donc vous avez le cuivre et l'étain qui fait son apparition alors, je pense personnellement, comme ils l'ont euh, marqué avec le sel, le fer, etc. Je pense que c'est dans la grotte. A voir après, un se baladant, vous jetez un œil. comme il y a la, la pierre aussi qui est au sol, s'il si n'y a pas aussi ces minerais-là qui seraient au sol, en dehors de la grotte. Mais je pense qu'ils l'ont centré sur la grotte. Il faudra qu'on regarde en jeu euh, exactement euh, ce qu'il ce qu y a dans la grotte maintenant. Euh, ensuite, vous avez aussi l'ajout des lingots de fer, d'étain, de bronze et de fer. Il y a un nouvel atelier qu'ils appellent ici, vous voyez la forge, mais vous me direz la forge, je l'ai déjà. Je pense, je pense que c'est une amélioration de la forge, il faut aller voir ça en jeu. Euh, ou alors c'est une nouvelle forge qu'il va falloir que vous posiez, ou alors améliorer votre forge. Par contre, ce qu'il faudra que vous fassiez euh, dès le lancement, de votre partie après ce il va falloir que vous réinitialisez le ou les PNJ que vous avez attribué à cet atelier de façon à réinitialiser la production. Vu que vous maintenant vous pouvez faire des lingots, vous devrez aller dans l'onglet de production comme vous avez fait euh, dans vos parties, c'est à dire qu'ils vous produisent des lingots maintenant. Et euh, pourquoi des lingots Parce qu'ils ont rajouté aussi des nouveaux outils et des armes à base de cuivre et de bronze donc voilà je pense que les lingots vont servir à ça avoir à un jeu je suis pas encore allé voir mais je vais y aller très prochainement pour essayer de voir avec vous donc un nouveau outils euh, vous aurez le marteau la houe la hache la pelle la fossile le faux la faux pardon euh, le couteau et en nouvelles armes vous avez les lances les pioches et les flèches qui seront euh, en cuivre et en euh, et en bronze voilà tout simplement. Donc, n'oubliez pas de réinitialiser vos PNJ dans la forge afin qu'ils fabriquent ces fameux lingots euh, de euh, fer, d'étain, de bronze et de fer, de façon à pouvoir vous faire les, euh, ben les, les, les armes ou les outils plus avancés. Voilà. Autre nouveauté aussi, Raymond, un des personnages de l'histoire, a maintenant une nouvelle famille qui apparaîtra au changement de saison. C'est-à-dire que quand vous allez lancer votre partie au changement de saison, Raymond ne sera pas au village où il était autrefois. Il, euh, il va être dans un autre village où il aura dorénavant une famille. Donc à nous d'aller voir où est Raymond maintenant et de le chercher et voir ce que sa nouvelle famille apporte. Autre nouveauté au niveau de la taverne, la pâte qui servait à faire les gâteaux, etc, etc, etc, les tartes, tout ce que vous voulez. La pâte apparaîtra maintenant visuellement sur la pelle et dans le four avant de devenir un aliment cuit. Donc, vous inquiétez pas si vous voyez un truc bizarre sur votre pelle quand vous faites vos gâteaux ou vos tartes. Ben, tout simplement, c'est la c'est la... C'est la pâte maintenant, donc regardez aussi, euh, parce que ça je, je, vous, je vous traduis juste la mâche d'hier, je ne suis pas encore allé en jeu pour le voir. Euh, donc allez voir simplement si maintenant, par contre, on ne nous demande pas de faire de la pâte. Voilà, parce qu'il y avait la farine, il y avait tout ça, mais est-ce que maintenant il faut faire la pâte Ça, ils n'en parlent pas, mais ils disent que la pâte va apparaître maintenant sur la pelle, etc., avant que ça apparaisse comme un, un aliment cuit. Voilà, et la dernière chose, euh, oui, parce que cette vidéo ne va pas être très longue, euh, parce qu'il n'y a pas énormément d'ajouts de changements, euh, l'autre ajout, mais pas des moindres, un nouveau village fait son apparition sur la map, c'est Tutki, alors T-U-T-K-I, euh, c'est le village où habitait euh, Renmonde, juste avant la mise à jour, euh, donc il n'habite plus là-bas, donc le village maintenant, c'est un nouveau village qui s'appelle Tutki, alors il faudra regarder sur la map en jeu, et on trouvera, ou on trouvera une nouvelle monture, alors on sait qu'on a le cheval depuis pas mal de temps, qui est relativement cher, on l'a vu dans le, dans le let's play que je vous invite à voir juste avant euh, cette vidéo que je vous fais de, sur la mage, euh, on a pu voir le prix des chevaux, c'est entre 9000 ou 10 000 euh, le cheval, donc maintenant on aura les ânes, et oui, les ânes, les ânes, les ânes, les ânes, les ânes, je ne sais pas trop, mais enfin bon voilà, on a la bébête qui est arrivée, une nouvelle monture, alors, euh, les ânes, on le sait, hein, vous pensez un petit peu à la vie réelle, parce qu'ils se basent quand même sur, beaucoup sur le réalisme. Alors, peut-être qu'il sera moins cher. Euh, voir ce qu'on va pouvoir faire euh, avec, cette, avec les ânes. Mais, euh, donc, je pense qu'il va y avoir aussi, euh, dans la logique, pour les chevaux, il y avait les écuries où il fallait les mettre. Donc, je pense que les ânes, il va y avoir aussi un bâtiment. Alors, à moins que ce soit aussi, on puisse le mettre là où il y avait les chevaux. Ça, faut le voir en jeu, j'y suis pas encore allé. Donc je découvrirai ça avec vous dans, le pro, dans, dans la semaine. Et euh, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ben, C'est tout pour ce que j'ai relevé au niveau de ce de bêta, euh, de ce mage, qui nous fait passer donc à la version 0.500. Donc pas mal d'ajouts, nouveaux villages, euh, nouveaux minéraux, euh, pas mal d'ajouts encore une nouvelle fois. Bon, qui chamboule pas notre gameplay non plus autant que l'ont fait les mages euh, de Mars. Mais enfin quand même, il euh, y a quand même de l'ajout. Euh, ça sent à l'accès anticipé, hein, comme ils avaient dit. Euh, l'accès anticipé va arriver. La bêta va se terminer. Ça, ça sent les derniers ajouts, les dernières petites perfections euh, qu'ils essayent de, de, de faire, de fixer. Euh, bon là, je ne me suis pas trop penché dessus. Les fixations... Euh, comme je vous dis, les les fixèdes, ces fixations de bugs, ce qu'ils ont arrangé, ce qu'ils ont, euh, euh, voilà, par rapport aux remontées que les joueurs ont fait. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des commandes, des questions, ben, bah, écoutez, euh, voilà, là, on, on a encore des ajouts. Euh, donc, de langage, euh, voilà, il y a, y a, y a des, des, des petits ajouts, mais bon, je, Voilà, les plus importants, euh, ouais, de nouvelles animations, euh, des choses comme ça, mais le plus important, je voulais... Euh, euh, je vous l'ai euh, dit un petit, peu plus, un petit peu plus haut voilà. donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser euh, et puis bon bah, écoutez, tenez-moi au courant vous euh, si vous êtes à partie avancée bien sûr moi euh, au niveau du Let's Play Youtube c'est surtout au niveau des débutants donc euh, on, on a le temps nous de voir euh, tout ce système hein, on n'en est pas encore là donc euh, pour les parties avancées, ben, écoutez, euh, voilà, vous avez tout ça qui est sorti. Il y a beaucoup de nouvelles choses. Tant mieux, le, jour, le, le, le jeu commence à se, à se peaufiner et on, on commence à voir euh, l'arrivée de l'accès anticipé qui corrigera ben, après les bugs. Il y aura peut-être de temps en temps de petits ajouts comme tout accès anticipé et après il passera en finalisé donc euh, là ça sera carrément le jeu fini donc pour les gens qui ne ben, qui râlent au niveau des bugs des problèmes des, des choses qu'ils rencontrent à ce moment là il faut attendre euh, que le jeu soit finalisé euh, de façon à ne rencontrer aucun problème parce que oui un jeu à bêta il y a des bugs il y a des, il y a des choses comme ça qui euh, peuvent demander à ce qu'on recommence une partie et moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Parce qu'au moins, euh, on est sûr que quand le jeu sera finalisé, il sortira correct et non pas buggé. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais plein de bibi, plein de zouzous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou en live sur Twitch. Et puis, euh, bah, écoutez, passez un bon week-end. Reposez-vous et surtout, faites attention à vous. Allez, bye bye.